Grammaire, les accords dans le groupe nominal, Des activités, et vous pouvez consulter votre manuel, page 120, mes chers élèves de C1, les accords dans le groupe nominal, l'adjectif qualificatif s'accorde en genre, cest à dire masculin et féminin, avec le nom auquel il se rapporte. En féminin, on ajoute le plus souvent la lettre E. Un ami bavard, une amie bavarde. Certains adjectifs se transforment légèrement au féminin. Par exemple, bon, bon, ici, double consonne, double, euh, l'adjectif euh, qualificatif, double la consonne. Précieux, précieuse, léger, légère. Certains adjectifs ne changent pas au féminin, comme l'exemple d'un appartement confortable, puisqu'il y a euh, ici une maison confortable. Allons-y on va faire ces activités. Voilà. Relie l'adjectif masculin à l'adjectif féminin correspondant. O, tofu, épais, vieux, dangereux, nouveau. Alors pour O... Haute, tofu, tofu, épais, épaisse, vieux, vieille, dangereux, dangereuse, nouveau, nouvelle, haut, oh, haute, tofu, tofu, épais, épaisse. Vieux, vieille. Dangereux, dangereuse. Nouveau, nouvelle. Alors, choisis l'indime proposé pour compléter chaque groupe nominal. Et on doit choisir disant, voilà. un chêne, Voilà. Un chaîne, une fougère. On dit un chêne vert. Un tronc, une branche. On dit une branche basse. Puisque c'est féminin. Un arbre, une plante. On dit un arbre déraciné. Puisque c'est masculin. Un abricot, une pêche. On dit un abricot sucré. Un ananas. Mûr. Une mangue. mûre, Une mangue. Une mangue mûre. Euh, un arbre court, sucré, et un arbre déraciné, et une branche basse, un chêne vert. Pourquoi j'ai choisi ces noms C'est plus que vert ici, c'est masculin. Basse, c'est féminin. Déraciné, c'est masculin. Sucré, c'est masculin. Et mur, c'est féminin. Alors on choisit l'adjectif, on choisit le nom qui correspond à chaque adjectif. Puisque l'adjectif est masculin, on choisit le nom masculin. Puisque l'adjectif est féminin, on choisit l'adjectif. choisit le nom euh, féminin. Alors, un chêne vert, une branche basse, une plante, euh, un arbre déraciné, un abricot sucré, un ananas mûr. Alors, ici. Accord, l'adjectif qualificatif proposé avec chacun des mots, euh, avec chacun des deux noms. Accord, l'adjectif qualificatif proposé avec chacun des deux noms. Exemple, un petit buisson, on dit une petite plante. Parce il y a ici petit, un petit buisson, une petite plante. Alors, euh, un feuillage, on a le mot coloré sec, fleuri, mort et beau ce sont des adjectifs alors on dit un feuillage coloré euh, j'accorde un peu oui, c'est parfait un feuillage coloré une fleur colorée avec la fin un haricot sec une herbe sèche un parc fleuri une, une, une prairie fleurie, avec E la fin. Un arbre mort, une feuille morte. Une belle rose, un beau jardin. Je répète encore fois, un feuillage coloré, une fleur colorée, avec E à la fin. Un haricot sec, une herbe sèche, avec CH à la fin. CHE. Un parc fleuri, une prairie fleurie avec elle. un arbre mort, une feuille morte, une belle rose, un beau jardin. Complète chaque groupe avec un adjectif euh, de ton choix. Je vous laisse euh, faire cet exercice. N'oubliez hein. pas qu'il faut choisir un adjectif parce que, euh, féminin, comme exemple, une rose. Euh, une rose odorante, une fleur blanche, un légume vert, et, et, et, ça veut dire un obstacle, une petite haie, un champ verdâtre. Une olive noire, une euh, vaste pelouse, une petite fille, par exemple. Voilà, n'oublie pas ça règle, l'adjectif que les sont, en genre, parce que le féminin avec le nom auquel il se rapporte. Au féminin, on ajoute le plus souvent la lettre E, comme un anime un anonyme, un Certains adjectifs se transforment légèrement au féminin. Bonne, bonne, précieuse, légère, précieuse, légère. Et certains adjectifs ne changent pas au féminin. Comme l'exemple d'un appartement confortable, une maison confortable ne change pas. Alors, c'était les accords dans le couple nominal. Vous pouvez toujours consulter votre manuel la page 120. Nous étions avec grammaire. Mes chers élèves, au revoir et à la prochaine. Mmh.